Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ici dans le sud de Tenerife, dans une finca chez un ami. Et euh, vous voyez comme il fait encore beau en cette saison, au mois de décembre, ici dans le sud de Tenerife. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la peur d'investir dans le bitcoin. Je vois actuellement pas mal de personnes qui hésitent, qui ont peur de vraiment investir de l'argent dans le bitcoin. Et bon, on peut comprendre quand on n'y connaît rien en bourse, quand on ne sait pas. Euh, ce que c'est exactement le Bitcoin, quand vous voyez des, des personnes qui crient à la bulle qui va éclater, etc. Donc on peut, moi je comprends très bien qu'on peut avoir une appréhension, même si personnellement je pense que ce n'est pas une bulle qui va éclater, et que le Bitcoin va continuer à prendre beaucoup de valeur. Mais euh, ce que vous pouvez faire, parce que vous risquez de regretter de ne pas avoir investi dans le Bitcoin quand il sera beaucoup plus haut, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est investir même 100 euros, 500 euros, 1000 euros selon vos moyens, euh, si vous avez la possibilité de vous permettre de perdre cet argent. Donc, c'est ce qu'on dit toujours en bourse, il faut investir ce qu'on est prêt à perdre. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ce que vous pouvez faire lorsqu'il aura, par exemple, doublé la valeur de votre investissement, eh bien, vous retirez votre investissement. Si vous avez investi 500 euros, eh bien, vous retirez vos 500 euros dès que... Euh, la valeur de votre portefeuille a atteint 1000 euros. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème, vous le laissez monter et vous n'aurez euh, rien perdu, vous aurez toujours votre capital, donc vous ne prenez aucun risque. Donc c'est le, le conseil que je donnerais aux personnes qui ont euh, le plus peur d'investir parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas la bourse et euh, c'est très facile de faire ça, hein. vous voyez, le, le, le Bitcoin, il, il prend très rapidement beaucoup de valeur, il a pris 12 fois sa valeur en un an, donc depuis le début de l'année, euh, entre hier et aujourd'hui, il a pris 10%, par exemple, vous voyez, c'est très très rapide, et donc euh, vous pourrez récupérer très facilement votre investissement. D'autre part, bon, si vous voulez vous mettre euh, à la bourse à apprendre le trading, c'est aussi l'occasion, parce que avec euh, des résultats pareils, c'est sûr que, vous gagnerez beaucoup, mais d'une autre manière à ce moment-là, en faisant du scalping. Donc vous trouverez ici en haut un lien vers mes formations, vous, aurez, vous trouverez ma formation au scalping. Le scalping, qu'est-ce que c'est Eh bien, vous achetez aujourd'hui et vous vendez demain. Et à ce moment-là, vous prenez votre bénéfice. Donc vous restez positionné très peu de temps et vous prenez très peu de risques. Donc c'est une autre manière de prendre très peu de risques pour ceux qui ont peur d'investir de l'argent, de rester trop longtemps sur le marché du bitcoin parce qu'ils ont peur que le bitcoin s'écroule. Donc, d'un jour à l'autre, vous pouvez faire 10% de bénéfices sur le bitcoin, c'est tout à fait possible. Et c'était une autre manière de préserver à ce moment-là votre capital et de prendre très peu de risques. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans, dans cette vidéo. Donc, le bitcoin, à mon avis, c'est vraiment une opportunité, c'est l'opportunité du siècle. Donc, je pense que moi, je jamais vu ça euh, depuis 10 ans que je fais du trading, que je suis en bourse, je n'ai jamais vu une valeur qui prend autant euh, en, en si peu de temps. Et il euh, y a quand même pas mal d'analystes qui disent euh, que ce n'est pas fini, euh, que la bulle est passée et qu'on va continuer à voir le Bitcoin euh, prendre de la valeur. Aujourd'hui, il, il est arrivé à 12 000 dollars, à 10 000 euros. Donc il y en a qui annoncent pour fin 2018 qu'il sera... À, à 40 000 euros, donc c'est tout à fait possible, vu la vitesse à laquelle il évolue, et vu l'engouement qu'il y a pour euh, cette monnaie, et surtout euh, sur les possibilités qu'offre euh, cette monnaie, euh, qui va concurrencer pas mal d'autres monnaies, je pense qu'effectivement c'est une euh, très, bonne, très bonne manière de commencer à vous mettre à la bourse, d'investir de l'argent avec une probabilité de gain très importante. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la, partagez-la également, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par, euh, par le trading, par la bourse, par le bitcoin. Donc euh, c'est l'occasion actuellement de se mettre à apprendre la bourse, à apprendre le trading. Et euh, je suis là pour vous accompagner, pour vous donner les conseils qui, selon moi, euh, sont les plus intéressants actuellement en matière de bourse. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous voulez recevoir un avis pour les autres vidéos que je vais faire, eh bien, c'est le moment. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche. Ainsi, vous recevrez un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.